Il était une fois dans une maison, un petit monde de poupées en porcelaine qui discutait toujours entre elles depuis la nuit des temps. Salut Bienvenue sur la chaîne de la reine de la poupée Et elle n'a pas besoin de faire il était une fois, bien évidemment, on le sait déjà. On va faire une vidéo qui parle bah, des poupées en porcelaine. Et je pense que Vinted est un choix intéressant non pour trouver des poupées. Alors, en tout cas, il y en a plein hein et à plusieurs prix différents. Oui, je vous conseille d'aller sur Vinted. Allez acheter les poupées qui vous intéressent sur une tête si vous voulez continuer votre collection. Voilà, c'est pour vous encourager. Et pas pour vous faire peur. Hein. S'il y en a qui ont cru que c'était pour vous faire peur quand je me suis mis à bouger, je suis vraiment désolée. Mais c'était pas le but de la vidéo. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Moi, c'est fleurs Et euh, est-ce qu'on vous montre ce qu'on peut trouver sur une tête ou vous allez par vous-même aller faire vos recherches Attendez, je réfléchis. Hum, attendez. Hum, hum. On va voir ça tout de suite. En attendant, je m'assois. Alors, voyons voir. Je vais faire peut-être mon shopping, non Non, sans la permission de la reine de la poupée, non, pas question. Oh, il y a des prix intéressants. Bon, il se peut que certaines poupées ne seront plus en vente au moment où vous irez dessus. Je suis vraiment désolée, mais on ne peut jamais savoir d'avance si elles vont être achetées. Ah, oh, Fabienne, t'es là Oui, c'est une amie à moi. Mais non, c'est pas la reine de la poupée qui la vend. vous inquiétez pas. Alors, alors... Ah, bah oui je change de page. Comment on fait déjà Ah oui. Désolé, avec des mains de porcelaine, c'est pas évident. Alors, waouh Elle est belle celle-ci. Vous trouvez pas Elle est à combien 20 euros Ah ouais, quand même. Oui, euh... Et il y a aussi des poupées que personnellement, moi, je suis pas fan. Mais bon, après, c'est que mon avis. Bon, il y a aussi d'autres produits qu autres que des poupées en porcelaine que vous voyez défiler. c'est pas grave. Alors, c'est ce qui a été mis récemment, vous hein, voyez. Oh, les est pieds nus. Il y a combien 1 euro. Une poupée indienne, elle est à... 5 euros. Oui, bon, je fais la vente pour les autres. Cette poupée est à 10 euros si vous cherchez... Si c'est votre coup de cœur, bon, si vous la trouvez. Hein. Après, si vous voulez aller voir par vous-même, ce que je vous invite à faire pour voir lesquelles sont encore là. dans vos préférences. Hmm. Pas mal, celle-là. À 15 euros, oui. Après, si c'est le prix du lot, je sais pas. 45 euros Bonne question. Allez, il y en a l'eau aussi. Bon, je sais pas avec la qualité de vidéo si vous allez voir quelque chose vraiment. Mais... Waouh Intéressant. 5 euros, waouh. Ah bon, elle est à 100 euros. Hein. 15 euros, je sais pas. C'est quoi exactement si C'est une poupée ou si c'est l'eau Alors. Encore d'autres poupées. Waouh il bon, y a aussi des vêtements que voilà, on zappe. Mmh. Il oui, y en a qui sont vraiment belles. Ah, elle pour le coup, on ne voit pas sa tête. Ah, oh, 60 euros celle-ci. Mmh. Et pas de bruit à côté, s'il vous plaît. Oh, Clara et Béangère. Mais qu'est-ce qu'elles font là Je crois que la poupée ne les vendait pas. Bah oui, elle ne les vend pas. Et de toute façon, ce n'est pas son compte, alors. <rire> non, elle s'appelle pas Lolotte. Désolée. Alors, alors, là. Oh, il y a une annonce en deux fois, là. Elle l'a en deux fois, la poupée Ou elle doit l'avoir en double Je pense plutôt qu'elle l'a en double. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Oh, il y en a qui sont neufs dans leur boîte. Enfin, neufs. Ouais. <rire> Alors, alors, alors, je vais trouver mon bonheur, oui ou non Ouais, ah, super, cette poupée. Elle a une poupée avec elle. Ah, une petite. 10 euros celle-ci. Ah. Après, allez-vous par vous-même allez voir, donc. Ouais, j'ai un peu défilé trop vite. Ouais, elles sont intéressantes. Attendez, ça tombe. Oh, Clara en deux fois. Quelqu'un l'a en double. Oh, trop drôle. Oh, il y en a une autre que je connais, là. Euh, c'est quoi son nom, déjà oh, Je ne sais même plus. Enfin, j'espère qu'elle ne verra pas cette vidéo. Ah, Zara. Ah, alors, elle, oui, c'est son prénom. Enfin, c'est pas forcément leur prénom d'origine. Hein. Je tiens à le dire, parce que Clara, à la base, c'est Camille. Alors, je tiens à le préciser, si vous le saviez pas. Voyons voir... Myriam, qu'est-ce que tu te fous là Elle t'a à combien 5 euros. Ouais, oh, oui, quand même. Ah, il y en a une autre qui est. Ah, elle, je sais plus son nom non plus, mais je sais qu'elle est aussi ici. Elle, pareil. Mais je sais plus son nom. En fait, il y en a qui je retiennent pas leur prénom. Faut pas qu'elle m'en veuille si elles vont sur la vidéo. Ah oh, ouais elle. elle aussi, je la connais. <rire> elle est bien elle est à 10 euros. Ok. Oh, elle est belle, elle. Par contre, la, Reine de la poupée ne l'a pas, celle-là. Wow! 8 euros! 8 ,50 euros 50, c'est ça? Ouais. J'ai des crampes, j'ai des crampes, j'ai des crampes et c'est pour ça que c'est pas stable. Désolé. Il y a quand même de belles poupées, hein. Quoi si disais toutes celles que j'ai envie poupées? Ah, bah non, là pour le moment. Mais... Hé, hey, c'est une poupée mystère. C'est une box. Allons voir quelle poupée se trouve derrière. Mystère et boule de gomme. C'est vrai qui est dans la boîte. Oh, ça se fait pas de regarder. Enfin, je suis une poupée, donc c'est normal que je dise ça. Oh, un clown Enfin, je crois, je suis pas sûre. J'ai pas envie de tromper. ça C'est un musicien en tout cas. Mais arrêtez Waouh, elle est belle oh, oui. Oh, elle aussi, elle est belle. Oh, waouh. Vous les avez déjà vu les photos Bon, je commence à avoir des crampes, je suis vraiment désolée. Mais je crois que je vais vous dire salut salut, il y a une prochaine vidéo. Allez voir par vous-même les trésors de Vinted. Allez-y Bon courage pour votre shopping. Moi par contre, euh, je vais rien acheter pour le moment parce que sinon la reine de la poupée elle va pas être contente. Et je ne pense pas qu'elle ait prévu d'acheter quelque chose ces derniers temps. Donc je vous dis salut salut et à une prochaine vidéo